c'est à cause de ta bouffe que tu m'as amené là, mon Dieu, tu m'as dit bouge. que tu as faim, je J'ai ri. Oui, ça va et toi. Ok, en fait j'ai rien mangé aujourd'hui quoi, sans depuis le matin, tu vois. Et je voudrais que tu m'amènes un truc à manger, c'est possible Ok, d'accord, tout de suite j'ai. Tu oui, veux savoir ça va. Comment tu vas On arrive eu... ici. Ça va Ah, merci beaucoup. C'est vraiment joli. Ça va oui, tu vas pas perdre. du thé. du thé. C'est quoi De plus, tu n'as rien mangé vraiment Non, c'est rien mangé. Non, j'ai rien mangé. Non, j'ai rien mangé. Sinon, c'est... avec... Euh, ils ont un thé C'est quoi Tu regardes quoi Tu le vois quoi comme ça Hein Tu connais la personne Tu viens ici. Je te parle ici. Pourquoi tu regardes là-bas ah. Tu as rendez-vous avec lui. C'est quoi Pourquoi tu me parles comme ça oh, J'ai fait tout pour tard. Mais je te parle ici. Écoute-moi, je te parle, tu m'as dit la nourriture, tu t'as mis la nourriture. écoute -moi, écoute -moi ce que je te dis, non. Tu as rendez-vous avec quelqu'un d'autre encore. Ah. C'est quoi ton problème Tu m'as dit que je te non, parle. Non, ici. non, non, non, non, Tu ne peux pas me parler comme ça, tu sais c'est quoi C'est pas parce que je t'ai dit de m'envoyer à manger et que tu m'as envoyé à manger que tu vas me parler comme ça. Attends, moi je te Non vous... mais attention Attention, déjà monsieur a une moto Et je te supporte avec ta moto Je, je traîne avec toi avec ta moto Maintenant je vois quelqu'un qui est en voiture Qui me fait fille, qui m'appelle Je le regarde et tu sais c'est à cause de ta bouffe que tu m'as amené là Mais moi tu m'as dit, as dit bouffe, que tu as faim C'est quoi ton ce problème Prends ta bouffe Et et Et tu vas où encore Attends, moi, moi j'ai laissé mon boulot. <rire> hein? Donc tu avais rendez-vous à lui, monsieur <rire> Bonsoir monsieur C'est qui Je De t'attendais depuis, là, l'habitude, viens. Tu avais un autre rendez-vous ici. La bébé, je la connais même pas. Monte, on y va. Ah, s'il te plaît. Attends. Tu connais celle ou je crois. Mais vous, là, je ne vous comprends. Vous cherchez quoi dans la vie Vous cherchez un homme qui va prendre soin de vous Ou bien vous cherchez une voiture Toi, tu m'as dit que tu as faim. Moi, je t'ai amené la nourriture maintenant. C'est ce que tu me fais Tu es désolé. Oui oui. Mais là, tu es revenu. Pourquoi maintenant Non, en fait, Je Je vais te dire quelque chose. Depuis le matin, moi, mon gros chien n'a pas mangé depuis le matin. Je préfère aller donner ça à mon chien à la maison. Oui, oui. Je te donne quoi Va voir la voiture. Il va te donner à manger, non oui. oui. Est-ce que toi, je suis mal bête avec mon code pour mon abyss229 pour gagner 200% de bonus ton premier dépôt. Ne perdons pas d'enchance. Oh. Alors, gagnez beaucoup d'argent.